Ok, on va installer et lancer l'application Show Wi-Fi Password et pour qu'elle marche bien, il faudrait que votre téléphone soit routé. Et ai d'ailleurs, fait une vidéo à ce sujet. En lançant l'appli, elle nous affiche directement tous les mots de passe des précédents Wi-Fi comme on le voit ici. Une des particularités de l'application est le fait de pouvoir sauvegarder toutes ces informations en cliquant sur Export to Text File au niveau des paramètres. Et donc, une fois que c'est ok, on va juste ouvrir nos documents et consulter ce fichier de données Wi-Fi.